J'ai vécu une journée hallucinante, que je ne souhaite à aucun démocrate. Je ne pensais pas que de telles scènes de violence soient possibles en 2017 dans l'Union européenne. J'ai, il y a trois ans, suivi ce qui était la votation citoyenne, déjà où les gens ici en Catalogne se posaient la question de leur avenir. Et J'avais dit à l'époque j'ai vu un peuple heureux. Aujourd'hui, j'ai vu un peuple en larmes et même un peuple en sang. Et je ne croyais pas une fois de plus qu'une telle violence puisse se déchaîner contre des citoyens qui n'ont rien fait d'autre que de vouloir exercer un droit fondamental, un droit d'expression. Parce que dans la constitution même espagnole que brandit M. Rajoy, il est dit en toutes lettres que le droit international est supérieur au droit, au droit espagnol. Et dans, et dans l'article 10 l'article 96, il est reconnu que euh, le droit international, qui notamment reconnaît le droit à l'autodétermination, fait partie du droit interne espagnol. Donc on voit bien que sur le plan légal, M. Rajoy a une position extrêmement fragile. Maintenant, sur le plan de la légitimité, je crois qu'il est ce soir complètement disqualifié. Gérard Honesta, vous n'avez pas vraiment répondu à, à ma question. Ce soir, si vous êtes devant ce bureau de vote, c'est parce que vous avez peur oui parce que chaque heure qui passe des, des urnes sont détruites je fais partie d'un de, groupe d'experts internationaux qui sont là pour constater un résultat encore faut il qu'il y ait un résultat à constater j'ai vu des gens s'accrocher à des urnes toute la journée j'ai vu des gens me rappeler une heure après en disant, "Vous rappelez monsieur Nesta, cette urne était pleine à l'heure où je vous parle, elle est maintenant détruite Derrière moi il y a encore des urnes qui sont en train de se remplir est-ce que dans une heure on pourra compter le, la volonté du peuple catalan, je n'en suis pas sûr du tout c'est extrêmement choquant certains disent que la Catalogne il espagnol. Il était facile de le vérifier aujourd'hui, simplement en permettant un peuple absolument pacifique de, de le dire. Et je dois saluer le peuple catalan qui a été exemplaire. Ça fait dix ans que je les vois par millions de gens dans la rue. Il n'y a pas eu un début d'incident. En France, on n'est pas capable de faire une manif sans qu'il y ait une vitrine cassée. Ici, ce peuple donne une leçon, une leçon de démocratie. Et peut-être que les démocrates du monde entier doivent aujourd'hui se lever pour dire bravo à la Catalogne. Gérard Honesta, est-ce que vous allez considérer quand même que le vote est valide malgré la pression policière Alors, il est très difficile de donner un avis tant que le vote n'est pas clos. Mais si 90% des urnes sont détruites, bien évidemment, il sera très difficile de compter ce qu'il est intérieur. Mais le fait même qu'on ne puisse pas compter est déjà une analyse politique extrêmement forte. Je crois que ceux qui pensaient à Madrid que ça se terminait aujourd'hui, ils vont se rendre compte que le 1er octobre, un processus commence. Et derrière moi, vous entendez, les gens s'échauffer, parce que déjà, déjà, il y a, il y a ici des, des manifestations de violence qui continuent. Et La police est en train d'arriver derrière moi, vous le vivez en direct. Ce que vous voyez à l'instant, je l'ai vécu en direct toute la journée, et des centaines de milliers de personnes l'ont vu, et des millions de personnes à travers le monde l'ont vu, à travers les réseaux sociaux. Gérard Honesta, la délégation d'observateurs britanniques, veut porter plainte contre l'État espagnol au tribunal international de l'AE, est-ce que c'est aussi votre intention Je crois qu'aujourd'hui, euh, euh, tous les démocrates doivent d'une manière ou d'une autre s'insurger. Je ne comprends pas que l'Union Européenne, qui est censée respecter faire respecter nos droits, le droit de libre association, le droit d'opinion, le droit d'expression n'ait rien dit depuis des semaines. J'aimerais que le gouvernement français fasse comme l'a fait euh, certains gouvernements Bâle, sou... ou même le Premier ministre euh, belge, au moins en protester au minimum contre les violences, au minimum protester. On ne peut pas en tant que démocrate ne rien dire après le drame que nous avons vécu aujourd'hui.